Bah, la, la partie, euh, partie agro-environnementale qui a été mise en place, euh, bon, c'est vrai que ça a été mis pour un aspect aussi euh, euh, de, de bien-être euh, autour de la ferme. Bon, nous, on, est quand même, on aime bien l'arbre, hein, on a toujours vécu dedans. Euh, donc, euh, ça a été fait naturellement. Euh, pas forcément pour un objectif euh, financier, mais... Euh, euh, pour euh, être, être bien dans, dans notre élément, quoi. des gens en partie.